Rebonjour les amis pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout nous revoilà sur Black Ops Cold War et d'ores et déjà en intro <rire> j'ai pris un ta gueule là, Un ta gueule de très haut de volet Vous pouvez voir que j'ai menti J'ai pas changé de t-shirt une troisième fois J'ai pas un troisième t-shirt les amis J'ai le même que celui de la vidéo d'avant Ça fait de moi un arracheur dedans Mais c'est pas grave nous sommes en caillou et bad Caillou et bâton les gars Le retour du mode classique et iconique De Black Ops 1 Nous sommes également sur The Pine Donc Ça, ça, ça, me... ça me rappelle que cette map existe Avec d'ores et déjà je l'ai entendu arriver fort d'ores et déjà. Euh, le couteau balistique, regardez. Hop là, le couteau balistique avec... Oh zut, j'ai raté. Attends. <rire> ce que tu viens de prendre Donc le petit couteau balistique euh, classique hein, qu'on qu connaît et qui, qui a absolument... Quoi, j'ai pas touché Oh, il joue Oh, le chien <rire> Je me suis dit, mais non, il joue pas. Donc le classique couteau balistique avec euh, tout ce qu'il faut dedans pour faire du sale. Attends. Et avec l'arbalète et... Bien entendu, euh, la hache, alors la hache elle est assez euh, cruelle parce qu'en fait si tu te prends une hache, et ça je l'avais oublié parce que j'ai tenté quand même avant, oh là là, monsieur, tu te fais humilier et tu repars à zéro point. donc euh, c'est-à-dire que si par exemple tu prends un coup de hache, Salut tu n'existes plus en fait, genre un coup de couteau ça va, un coup de hache dans la tête du jeu ça veut dire que tu dois repartir à zéro. juste avant j'ai fait une game genre sur Nuketown, j'étais en train de, de, de dominer quoi tu vois, enfin du classique kaznani, du classique Kaznani, j'étais devant Et je suis repassé à 0 points comme ça Donc euh, c'est ce qui fait que Voilà, regarde l'humiliation par exemple Et là notre ami est repassé à 0 Donc euh, faites attention et souvent euh, Là les, les games qui sont assez courtes vont se finir bah, oh, vont se finir d'une manière Assez cruelle parce que si dans les 5 dernières secondes Tu te manges un coup de hache T'as beau être en tête, crois moi que l'assurance maladie Elle va pas venir t'aider mon frère hein. Voilà monsieur, donc il faut bien ramasser Sa hache également voilà hein, On essaye de m'humilier, toi T'essayes d'humilier, mon frère Eh ben non, tu n'humilies pas, tu n'humilies pas. D'ailleurs, du coup, là, là au moment où j'ai cette vidéo, la première est sortie, donc celle sur les nouvelles maps. Je vous... On repart à zéro Regardez à gauche, en dessous de la map, je suis à zéro, sa mère My big chibrax non, il y a shibrax sa mère. Alors, au moment où j'ai lu cette vidéo, la première euh, sur une nouvelle map est sortie. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, franchement. <rire> vous savez, euh, j'ai pu voir les commentaires. Hein. Vous vous êtes moqué de ma prononciation sur euh, le nom de la première map, notamment Yamantao. Moi, j'ai dit Yamanto. Je suis français, voilà, tu veux que je te dise quoi Tu, C'est bon, hein on a bien rigolé Yamanto, bah ouais, Yamanto, mon. Voilà humilié Bah ouais yamanto ma couille qu'est-ce qu'il y a je dis yamanto alors que c'est yamantao On casse les codes ici vous avez pas continué à vous foutre de ma gueule Si si bah écoute au pire si t'es pas content tu peux toujours aller te faire On va éviter de dire des dingueries s'il vous plaît Je, je veux la monétiser Oh attends Voilà tu vois on varie on varie on varie Il faut que je retrouve le premier Voilà dégage toi my big shibrax Faut que je trouve le premier shadow là ah, c'est lui, c'est lui. Il vient de se faire fumer, putain. Et j'ai plus ma hache sur moi, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Et là, je fais ça. Regarde, Regardez, il juste là, il est dans mon dos. Non, c'est tellement dur. faut que je trouve Shadow et que je lui repasse devant. Et surtout que je lui mette une humiliation parce que sinon, ça va être très compliqué. Une minute 10, là, il a, il a, il a, il a uh, six, six kills de... 6 kills d'avance c'est compliqué Donc, Je crois même que t'as 50, ouais, 50 points par kill ça veut dire qu'il a 12 kills d'avance Lui il s'est mangé 0 médiation lui hein Oh dégage toi <rire> Ils étaient en train de faire une à -le -le la queue là attention Voilà série de 3 monsieur tu dégages Non c'était fun ces modes. Voilà, humiliation pour toi aussi également, monsieur. Regardez les points. 1100 points pour Shadow, 600 pour Kaznani, plus que 500 points de retard. Oh, C'est énorme, 500 points de retard, ça merde. Attends, attends, faut que je le trouve, faut que je le trouve. En tout cas, c'était cool, ces modes-là. Moi, j'aime bien. J'espère qu'un jour, qu'ils ramèneront également le, le une balle chargée. Ou alors un mode dans le style, tu vois. Après, je crois que finir dans le top 3, ça suffit pour être considéré vainqueur. Et je suis pas dans le top 3. Aïe, aïe, aïe. J'ai 3 points. 3 kills de retard. Oh, C'est Shadow! Euh, Zach Nani dans les. Oh, c'est Shadow, attention. Ok. Bite au cul, toi. Un dernier, un dernier, je suis pas top 3, je suis pas top 3. Non! Ah, même le kill ça aurait pas suffi Défaite pour Zach Nani 22-9, je suis celui qui a le plus de kills Regardez c'est moi qui ai le plus de kills C'est moi qui ai le plus de kills et je finis quatrième. Pour vous résumer euh, Le côté un peu cruel de cette game C'est un peu à l'image de OL Monaco hier quoi. Tu vois, euh, ouais non j'avoue j'ai encore Un peu le sub, <rire> j'avoue j'ai encore Un petit peu le sub, où bon, en première mi-temps On domine et après le rouge malheureusement Bon ça arrive on n'est pas là pour parler football, mais on va enchaîner Parce que j'ai quand même envie de, de, de gagner une partie C'est à dire de au moins finir dans le top 3, voire premier parce parce que bon, faire 22 kills et de ne pas être récompensé, c'est quand même très difficile. On va relancer. Et vu que je suis pas totalement un arracheur dedans, regardez, j'ai changé de t-shirt d'une game à l'autre. Attention. Hop là. Viens là, toi Petit! Petit! Pour que vous vous sentiez un petit peu dépaysé, j'ai changé de t-shirt d'une game à l'autre. On est là. Regardez le premier de la partie en bas, Ray de la Nièvre. C'est le Ray, mais de la Nièvre. Le mec, c'est le frère du département le plus nas de France. Bon, bah, ça arrive, hein, tranquille, hein, c'est pas grave. Hein, vous en... Non, je rigole, mais Nièvriste, mais je vous en veux pas. Viens la toi. Oh! J'ai voulu t'es, Ça, c'est ça l'habitude, ça. Ça, vraiment, vouloir t'es ces petites pratiques de, de, de, de, de personnes à basse valeur, tu vois ce que je veux dire? Y'a Shadow. Ok, super. Super. Super. Triple kill. Oh, non J'avais peut-être le quadrat Bon, en tout cas, là, on est bien embarqué. On est bien embarqué. On est bien parti. On va essayer de ne pas se prendre d'humiliation. On va essayer également d'en de mettre dans la mesure du possible. Attention. on est en train de se suivre. Ray de la Nièvre, t'es mort. What T'es mort Ouh <rire> Il y a Shadow également les mecs, Il est à peu près dans le même lobby, c'est cool. Je vais pouvoir essayer de me venger de l'ami Shadow. Let's go, le double. Le, trip. le triple kill Regarde. Tu que je t'ai pas entendu Shadow Shadow, cette fois je t'ai eu cousin. Ah, cette fois je l'ai eu. Oh ah, les amis, le triple kill avec l'humiliation sur Shadow. Regardez, on est à peu près à égalité. On va essayer de se maintenir dans, dans, dans cette range à peu près, tu vois. Aïe. Oh, la range qui consiste à finir à peu près numéro 1 Le petit couteau balistique fait plaisir quand même J'ai oublié à quel point c'était puissant Je me demande s'il met un couteau balistique comme ça Par exemple sur un Warzone quoi, ou quoi S'il one shotterait ou s'il l'envoyait Tu sais pour finir des mecs à terre Ou, ou des mails comme ça Je pense que ça peut être un truc un peu C'était Shadow Un truc un peu hidden OP Alors après je crois que le couteau de lancer, Lui il te, te, te one-shot pas te... Oh on a trade les kills monsieur Ça me va ça me va Gentlemen. On est à peu près à égalité. Non on est premier Non on n'est pas premier c'est serré. Il y a quelqu'un ici. Je crois que le couteau de lancer sur Warzone, ouais, il ne te one-shot pas. Il te met juste pas bien du tout. Oh, je, là, toi, je t'ai mis bien là par contre. Toi, toi là, je t'ai mis très très bien. Toi, je t'ai mis Dolce, toi. On peut utiliser le mot dolce. Hop là, toi aussi, Dolce pour monsieur Des amateurs de dolce ici ou pas Des amateurs de dolce Ouais Vous voulez du sucre Oh, J'ai envie de canner, sérieux, frère. C'est horrible. Je suis triste. Shadow dans ta mire. Tiens, humiliation. En vrai, il y a moyen de tilter de ouf sur ce... T'es où, toi oh, Non, salopard Ray de la nièvre J'ai vanné la nièvre, je me fais avoir Là, il y a tous les nièvreux, tous les nièvristes, là, dans les commandes d'antenne, devant leur écran, ils sont arrachés Alors, comme ça, lyonnais de merde, on a taillé la nièvre Oh, j'ai eu peur, putain Là, franchement, je pense que ça va être... sais, dès que tu tentes le premier couteau balistique, t'envoies derrière la. Tu sais que t'es dans un... Désespoir. Je suis dans une série de morts là, surtout. On va essayer de faire mieux. On se doit de faire mieux. Oh, mais je suis dans une série de quatre morts, c'est calamiteux Mais je suis deuxième. Oh, la vie de ma mère. Vous savez pas à quel point c'est le bordel dans ma tête, là. Voilà, enfin. Retour, putain. La médaille retour. Humiliation, Humiliation Shadow Et l'autre, il a 800 points, Shadow. Chien, genre. Viens, Shadow, je vais te retrouver. Je l'ai humilié deux fois, déjà. Silent Shadow. Ah non, mais il y a Shadow et... Il y a Shadow et Silent Shadow, c'est pas les mêmes. Deux fois plus de Shadow pour... Deux fois plus de husses Putain, mais il va rester 25 secondes. C'est impossible que je gagne. Je vais pas gagner. Je vais, je vais offrir deux gameplays perdant coup sur coup. La honte pour Zach. Oh non Shadow Mais je pensais qu'on était devenu amis depuis le temps, cinquième. Attention. 8 secondes Une humiliation peut-être Quelque chose Fuck Shadow Fuck tout le monde Non je l'avais humilié J'aurais pas gagné 24 kills c'est moi qui fais le plus de kills Encore à égalité Regardez Oh la série de morts Des ténèbres Qui m'a mis pas bien Putain Bon en tout cas C'est très très cool Comme mode de jeu Bon si vous pouviez refaire Des petits matchs à Paris Tu vois j'en sais un petit Des matchs à Paris Avec des skins à gagner Des balles comme ça Ce serait quand même sympa Ces matchs à Paris Une balle chargée compagnie Avec des petits trucs à remporter Ce serait cool En tout cas Vive ce petit mode Il me fait plaisir Dans mon petit cœur. J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi les amis Fuck Shadow. Si jamais tu une regardes, les règles de la Nièvre, je vous respecte. Des bisous à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous